Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape. Nous allons voir comment réaliser le logo Last Man. Euh, donc Last Man, petite introduction, qu'est-ce que c'est bah, C'est une, une bande dessinée avant tout, mais également une série d'animations française, 100% française. Euh, donc Pour en savoir plus, donc, sur YouTube, il y a des, des vidéos. Ils ont également donc, un site internet, et un site Kickstarter donc, qui leur permet de, de récolter des sous pour réaliser leur, les 12 épisodes restants n'hésitez pas à donner ils ont un compte facebook et un compte twitter et la série est vraiment très très bien animée, très bien réalisée. c'est vraiment bon c'est pour adultes mais ça a l'air vraiment euh, très très prometteur et ça devrait arriver euh, sur France 4 voilà ceci étant dit donc nous allons réaliser ce logo qui est très simple nous ouvrons un nouveau document nous allons dans Fichier, importer je vais importer donc le logo modèle que vous trouverez sur le site ouvrir voilà incorporer alors je dézoome voilà le fichier est sélectionné je vais maintenant dans les préférences du document je clique ici pour redimensionner la page au contenu et je fais ajuster <coughs> pardon la page au dessin ceci étant fait je fais apparaître la palette des calques voilà que je vais appeler modèle je valide euh, je verrouille tout ça. Je vais mettre ici à 50%. Voilà. Je crée un nouveau calque en cliquant sur le petit plus là, que je vais appeler euh, Logo. Voilà. Hop, Je valide. Et je vais maintenant utiliser tout simplement ici la courbe de Bézier. Je clique. Alors pour zoomer, on clique sur la molette de la souris. Hein. Et après, on va se placer donc ici, bien au milieu du tracé. Et on va déplacer jusqu'en haut là. Alors pour zoomer je clique sur la molette, je place mon point ici en cliquant gauche dessus, voilà, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Alors là je vais aller jusqu'en haut. Je ferai une forme ici pour faire une petite découpe, donc je vais jusque là, tac, je vais juste ici, je clique. Alors je ne fais pas l'arrondi, je le ferai après, je vous montrerai une petite astuce sympathique. Voilà, je fais comme ceci, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très rapide et simple parce que c'est que des lignes droites. Alors là où on a un petit peu loupé, ben, on va utiliser l'outil d'éditer les nœuds ici ou F2. On sélectionne le nœud, on clique dessus, on le déplace de façon à bien le placer au milieu. Voilà, on va faire notre forme ici avec toujours l'outil courbe de Bézier. On va réaliser cette forme que l'on va soustraire à celle précédemment réalisée. Voilà. Hop, c'est fait. J'appuie sur Entrée pour valider. Avec l'outil d'éditer les nœuds, en appuyant sur Shift, je sélectionne l'objet du début. Et je vais dans Chemin et je fais Différence. Ou CTRL-. Et magie, l'objet a été découpé. On va tout de suite voir l'astuce pour ben, faire l'arrondi facilement. Donc ben, on se met ici au milieu de la ligne, on clique, on déplace. Hein Alors, pour être sûr que ce soit bien aligné, il suffit d'appuyer sur CTRL et sur le petit nœud là. Hop, à ce moment là. Que je vous montre bien les, les poignées donc contrôle je clique sur le nœud et regardez les, les poignées donc il n'y en a qu'une et elles sont automatiquement alignées par rapport alors en principe voilà elles sont alignées par rapport donc euh, au segment du dessous donc ça c'est très pratique allez on va peaufiner un peu voilà donc la technique est la même pour l'ensemble donc des, des autres lettres donc je vais le faire assez rapidement, Hop, toujours avec l'outil courbe de Bézier. Voilà, comme ceci. Tac. Alors, le principe du tuto étant que je ne mets pas sur pause et vous voyez l'ensemble du tuto sans coupure. Tac. Pour vous donner une idée du temps qu'on peut mettre. Comme ceci, hop. Voilà. Alors, je zoome avec la molette. J'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. Hop, j'appuie sur CTRL pour que tout soit bien aligné. On peut peaufiner un petit peu, voilà. Pareil pour ici, clac, clac. On va dire que c'est bon. Hop. Voilà. Alors là, par contre, voilà, je le déplace un peu. On va maintenant réaliser ceci. Tac, tac. Ne pas hésiter à zoomer pour pouvoir placer correctement ces nœuds. Voilà, hop ici. Alors là, je vais aller, je vous montre, je ne vais pas descendre, je vais aller jusqu'ici pour que ces deux segments soient bien alignés. Et je rajouterai un objet, voilà, que je vais unir ou additionner avec celui réalisé juste avant. Voilà, donc avec F2, je sélectionne les deux objets, je vais dans le chemin, je fais union ou CTRL+. <coughs> Et je suis sûr que ces deux segments sont, sont bien alignés. Donc je vais juste revenir pour bien placer celui-là. Excusez-moi. Voilà. Mon contrôle plus. Voilà. Parfait. Alors, je vais, comme tout à l'heure, réaliser le A. Et après, soustraire une forme... Entrée, F2, je sélectionne les deux, contrôle moins. Impeccable. Il ne nous reste plus que le N à faire. Alors bah le N, je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je veux qu'ici soit bien aligné. Hop, pareil pour en bas. Voilà, je vais créer cette forme ici. J'appuie sur Entrée. Hop. Voilà. Alors, je vais dupliquer cet objet, CTRL D ou je clique là, je le déplace, retournement horizontal, retournement vertical, tac, je place à peu près ça comme ça. Hop, voilà. J'aurais dû zoomer un peu pour être plus tranquille. Pareil ici, là, tac, voilà. Donc je sélectionne ces deux objets, je fais CTRL plus pour les unir, je sélectionne l'objet de derrière et CTRL moins pour soustraire. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les arrondis ici, il m'en reste un à faire. Tac, hop, voilà, pareil pour là, hop, hop, ça se place impeccable. Il m'en manque un ici et ça devrait être bon. Clac, clac, et ça je la baisse un poil. Voilà. Donc ceci étant fait, maintenant il ne nous reste plus qu'à qu mettre les couleurs. Donc pour cela, ben, je vais dans le calque modèle. Hop, je remets tout à, à 100%. Je vais récupérer la couleur du contour. Alors avant ça, un petit CTRL A ce qui permet de sélectionner toutes les lettres. CTRL plus pour joindre tout ça ou euh, les unir, pardon. Euh, je zoome avec l'outil pipette. Ou F7, je récupère la couleur du contour. Alors pour que la couleur s'applique au contour, j'appuie sur Shift et je clique. Et vous voyez, la couleur s'est appliquée au contour. Bon, bien sûr, on, on ne voit plus le contour. Pour voir le contour, eh bien, on va augmenter son épaisseur. Donc je clique ici sur la palette remplissage et contour. Je vais dans Style de contour et je vais me mettre à, à 7, par exemple. Et là, voilà, hop, on voit le tracé apparaître. C'est parfait. Alors j'ai dit 7 décidément. Est -ce 7 merci. Voilà, je dézoome. Euh, je vais réaliser maintenant le, le rectangle du fond. Donc je prends l'outil créer des rectangles et des carrés. Hop j'appuie sur la pipette ici ou f7 pour récupérer la couleur claire ici du, du milieu. Hop. On voit ici qu'elle est apparue. Je vais dans fond. Je vais ici dans dégradé radial et je vais mettre maintenant une couleur sombre sur ce petit rond là qui est sélectionné qui est en rouge Vous voyez hop lorsque je suis dessus il est en rouge il est sélectionné en bleu et je vais mettre donc la couleur bleue qui est là je vais supprimer son contour donc je clique ici sur la croix je vais mettre les dimensions de mon rectangle alors c'est 1920 par 1080 je valide voilà je sélectionne le logo Last Man qui est là. Je vais le placer devant au premier plan. Tac. Voilà. Et on va rajouter un petit flou. Hein, voilà, On voit bien qu'il y a un petit flou. Alors pour cela, bah, rien de plus simple. Euh, cet objet, je vais le cloner. Donc le clone, c'est ça. Tac. Et je mets un petit flou. Et automatiquement, vous voyez, le flou euh, est, est impeccablement mis. Euh, je sélectionne les deux objets. Alors non, avant, je vais placer le clone derrière préfère voilà ce qui me permet euh, de sélectionner mon objet original avec euh, tous ces points parce que le clone bien sûr n'a pas de n'a pas de points quoi. Vous voyez, on peut pas modifier les points du clone voilà donc hop je groupe tout ça je vais le centrer alors par rapport au dernier objet donc ici sélectionné je clique ici et ici de façon à obtenir un logo bien centré Peut-être un peu trop centré, je vais le décaler un petit peu sur la gauche et en bas, voilà, c'est mieux. Avec l'outil d'iter les nœuds, on peut, vous euh, voyez, déplacer le dégradé radial. On peut même augmenter ici la, la couleur, là, je trouve que c'est un peu... Alors, attendez, hop, je resélectionne. Voilà, quelque chose d'un peu plus vif. On va agrandir un peu ça. Voilà, donc pour le logo, euh, une petite dernière chose, je vais retourner là, j'avais fait une petite déclinaison de ce logo, qui correspond à ce qu'il y a sur le site aussi. Euh, on va essayer de faire la même chose, donc je copie tout ça, je vais le coller là, paf, je reprends ici le logo que j'ai créé, donc un groupe de deux objets, donc je le dégroupe de façon à pouvoir récupérer mon objet ici avec les nœuds, que je duplique je vais mettre ça là hop donc ben, je vais appliquer une couleur rouge en haut une couleur blanche en bas alors pour cela il faut décomposer euh, notre objet voilà il est décomposé donc ces deux parties là seront en rouge donc je récupère ici la couleur avec la pipette avec un contour blanc donc le contour blanc ben, je clique ici et j'appuie sur shift hop euh, j'aurais dû mettre un fond gris comme là donc je vais dupliquer cet objet hop. Et le mettre à l'arrière-plan de façon à ce qu'on voit ici mon contour blanc. Ben là, ça va être pour ces trois objets, ça va être du blanc. Hop, fond blanc, contour blanc. Et on va voir comment réaliser donc euh, cette petite forme là. Alors c'est très simple. Donc je vais, sélectionner... Oula <rire> je vais sélectionner tout ça. Je vais combiner, chemin union ou euh, combiner, c'est pareil là. Même chose pour le man. Allez, combiner. Je sélectionne les deux, je les duplique. CTRL-D ou je clique ici. Je les passe en noir. Avec l'outil du clavier flèche, je déplace vers le bas. J'appuie sur Shift vers le bas et vers la droite. Voilà. Je vais les placer derrière, comme ceci. Je vais sélectionner ici le Last en rouge et celui que j'ai créé en noir et je vais aller dans extension Générer à partir du chemin, je fais Extrusion, Aperçu en direct. Donc on choisit bien sûr Polygone et vous voyez il m'a fait le contour donc j'applique. Je vais faire la même chose ici donc je sélectionne le man en blanc et le man qui est noir derrière aperçu en direct pour être sûr de ne pas se tromper il génère notre petite forme et je fais appliquer à ce moment là là, j'ai bien une forme qui est bien une extrusion donc j'augmente ici dans la palette remplissage et contour dans contour je vais passer ça à 250 et le fond également à 250 je vais grouper ces objets ici je vais les déplacer vers le bas avec Shift et flèche vers le bas. Alors je les sélectionne bien, Shift, flèche vers le bas. Voilà, je suis déplacé trois fois. Je sélectionne ici cet objet que je supprime, j'en ai plus besoin. Clac. Pareil ici pour le main en noir. Et je vais replacer maintenant mon objet comme ceci et le mettre à l'arrière-plan une fois, deux fois. Et voilà, c'est fait. Alors on peut bien sûr. Augmenter la taille du contour ici, si je passe à 2 par exemple ça donne quoi ah ouais. Allez on va passer, euh, tac tac tac, si je passe à 4 voilà, allez on va passer à 8, 8 c'est un peu beaucoup, à 7 voilà, on va changer ici, on va mettre arrondi, voilà c'est parfait. Hop, on groupe tout ça. On positionne correctement. Tac, tac. Donc, on peut supprimer celui-là. On supprime euh, notre calque modèle. Comme ceci. On va placer... Quelques modèles, je le supprime. On va placer ça en X et en Y à 0. Tac, 0, 0. Et celui-ci, sur le côté, comme ceci. Allez, on va mettre Y0. On n'oublie pas d'enregistrer le document sur le bureau. Logo Lassman, je vais l'appeler numéro 2. Et on a fini pour ce tuto. Alors, pourquoi il ne veut pas me le prendre J'ai dit 2. Ah oui, D'accord. Alors là, c'est marrant qu'il ne veuille pas me le prendre. Un, deux, c'est que je dois faire une bêtise. Voilà, c'est enregistré. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Euh, N'hésitez pas donc, à aller voir euh, le site Lastman. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.